au deuxième, il nous dira 30, ensuite 50, puis 70. On pourrait par la suite modifier ce programme pour, pour faire en sorte qu'au lieu que ce soit la vitesse qui soit variable, ce soit la distance. Donc, à ce moment-là, on devrait venir créer une nouvelle variable qui pourrait s'appeler « Distance ». Voilà, donc elle sera maintenant dans les choix « À faire ». Je vais indiquer « Distance ». On pourrait dire cette fois-là, je veux que moi, ma première distance soit d'une valeur de 50 mm. Donc, voici. On préfère varier le nombre de fois si on veut. Le déplacement, donc on vient de dire que ce ne serait plus une valeur fixe, mais ce serait bien une valeur qui va s'incrémenter à chaque fois. Donc, « Variable ». Je vais chercher ma, valeur, ma variable « pardon, Distance ». Et cette fois-ci, si je voulais par exemple que ma valeur de vitesse soit fixe, je peux retourner dans les blocs mathématiques et indiquer une valeur numérique. Donc, par exemple, je voudrais que mes déplacements soient de 30 mm par seconde. Si je voulais encore une fois qu'un nombre soit dit après chaque déplacement, ce nombre-là, disons que je voulais, euh, que je souhaite cette fois-ci qu'il soit, euh, qu soit euh, correspondant à la distance parcourue. Donc, dans mes variables, je vais aller chercher ma valeur ma variable en fait distance. Donc, à chaque nouveau déplacement, il me dira une nouvelle distance qui sera en fonction de ma variable ici, qui sera incrémentée. Donc, très important de dire que c'est la distance. Et on pourrait dire, bien, à chaque fois, moi, je veux qu'il y ait seulement 10 mm de plus. Donc, on aurait une distance de départ de 50 et à chaque déplacement, il y aurait une valeur de 10 mm de plus. Donc, c'est... Pratiquement le même programme, mais au lieu de faire varier la vitesse, on fait varier la distance. Pour compléter les exemples précédents, j'ajouterai qu'il est aussi possible de faire en sorte que le, le, la distance, donc le déplacement, et la vitesse soient en même temps variables. Donc pour ce faire, il faudra créer une variable. Donc allons-y encore une fois. Je vais créer cette variable-là. Elle peut avoir n'importe quel nom. Cette fois-ci, étant donné que c'est la distance et la vitesse que je veux faire varier en même temps, je vais la nommer variable tout simplement. Voilà. Donc, je vais pouvoir fixer ma variable. Disons qu'au départ, je veux que cette valeur-là soit de 20. Si, par exemple, je veux que mon premier déplacement soit de 20 mm et ma, la première vitesse de ce déplacement-là soit à 20 mm par seconde, donc j'indiquerai que je fixe ma variable à 20. Par la suite, je vais encore une fois euh, faire une répétition. Donc, on va venir bien positionner nos blocs. Disons qu'on fait trois répétitions cette fois-ci. Et je souhaite que, euh, à chaque fois, ces valeurs-là, présentement, qui sont vides, augmentent, disons, de 30. Donc, on va aller chercher dans nos, nos blocs maths, comme on a fait précédemment, incrémenter. On se rappelle qu'on va tout de suite indiquer le bon terme. Donc, moi, c'est variable que j'ai utilisé pour nommer euh, la variable. Et je veux qu'à à chaque fois, ce sera soit 30 de plus à chacune de ces valeurs-là. Donc, je vais indiquer 30 ici. Et pour compléter, je vais aller chercher mon bloc qui s'appelle « variable. Donc, je vais venir l'indiquer ici. Donc, ça, ça veut dire tout simplement que ces deux valeurs-là vont augmenter toutes les deux. Donc, au départ, elles seront toutes les deux de 20. Et à chaque nouveau déplacement, elles seront de plus 30. Donc, si j'ai trois déplacements, elles augmenteront trois fois de 30.